Et on va pouvoir découvrir grâce à toi une nouvelle facette du métier de professeur, puisque toi tu es professeur de mathématiques dans un collège. Et donc bah, on va commencer par remonter le temps pour connaître un petit peu ton, ton passé et voir si ça a eu un impact sur ton présent justement. Euh, Est-ce que tu as quelques souvenirs euh, sur ton enfance et ton adolescence à nous raconter bah, j'ai surtout beaucoup, beaucoup de bons souvenirs, en fait. Et je pense que mon enfance, elle, a, elle, elle compte toujours beaucoup dans la personne que je suis aujourd'hui, en fait. Moi, j'ai été élevée dans une famille qui était très, très aimante et qui l'est toujours, d'ailleurs. Et euh, je pense que mes parents, ils ont vraiment cherché à me donner le, le goût de la culture et un accès à la culture qu'ils n'avaient sans doute pas eu comme ils auraient aimé avoir. Donc, bah, j'habitais une petite ville en bord de mer et euh, ils m'ont emmené voir euh, des films... Euh, dans des cinémas d'auteurs, ils m'ont emmené voir des expos, on est allé à Paris, moi je me souviens que c'était magique pour moi d'aller de, dans des grandes villes. Enfin, Là, tu es en province, c'est ça Oui, ouais, ouais, ouais. Et, euh, et grâce à eux, ils ont, je pense que je, je me suis vraiment mise à adorer apprendre, ils ont vraiment encouragé ma, ma curiosité, ma soif de savoir, et, euh, et voilà, c'est vraiment l'image que je garde de mon enfance, c'est des découvertes en permanence. Et puis la mer, parce que voilà, le, la mer c'est vraiment très très important. Et euh, du coup tes parents n'étaient pas du tout dans l'enseignement toi Si, euh, mon papa était prof de physique D'accord. Mais il est devenu prof de physique un petit peu sur le tard Il a commencé par exercer euh, d'autres métiers auparavant Et puis euh, maman elle a exercé beaucoup, beaucoup de, tra... de, de, de métiers différents euh, Avec euh, peu d'études, ce qu'elle a toujours beaucoup regretté Et la vie en a été ainsi Et voilà, je pense que le fait que tous les deux soient issus de familles euh, assez euh, modeste et dans lesquelles leurs parents n'étaient eux-mêmes pas euh, cultivés par l'école, même s'ils savaient beaucoup de choses et que c'était des personnes tout à fait fantastiques, mais ça a vraiment compté, et ils ont cherché à, à me transmettre ça. Mmh. Oui, forcément, euh, on a envie euh, de pousser un petit peu plus loin ces enfants, je pense que c'est le, euh, le bain pour apporter autre chose justement, et compléter un petit peu sa pro son propre vécu, quoi, quelque part. C'est ça, mais ils n'ont pas cherché à me... Ce n'était pas l'obsession de réussir à l'école. Bon, il fallait que j'ai un grand respect pour l'école et les enseignants. Mais euh, c'était surtout euh, le, la culture en elle-même et le goût du savoir. D'accord. L'envie d'être curieuse, d'apprendre, de, de chercher, de, de t'instruire en fait. Ok. Et euh, du coup, euh, par le biais de ton papa, peut-être que ça t'a un peu plus influencé sur tes choix professionnels ou tu es, t es allé dans dans sa classe de temps en temps peut-être euh... Était dans oh, justement, il est dans sa classe que c'était mon, mon professeur de physique-chimie. Aïe, aïe, aïe. <rire> oh, non, non, c'était super. D'ailleurs, j'ai mes enfants aussi, depuis okay. euh, Oui, je pense que ça a joué, parce que c'est vrai que bah, mes parents sont deux personnes pour qui j'ai une très, très, très grande admiration. Et, euh, et je trouvais que le métier de papa, bah, il était vraiment fantastique. Et il le vivait beaucoup. Donc, je, voyais, je le voyais à la maison passer des heures sur ses préparations, sur sur ses copies, donc oui ça, ça a dû jouer et puis c'est un métier qu'il a fait jusqu'à la, jusqu la retraite et qu'il ne l'a pas, qu pas lassé du tout, mmh. donc là aussi effectivement ça a dû jouer, c'est clair, et d'ailleurs pendant longtemps je me suis dit que j'étais prof comme papa, alors que maintenant je pense que bah, oui je suis prof comme papa mais euh, d'une façon très très différente de lui, on n'est déjà pas du tout à la même époque, pas du tout dans le même contexte, mmh. mais euh, oui ça m'a forcément influencée. Okay. Et tu n'as jamais exercé d'autres métiers que professeur Si, euh, quand j'étais étudiante. D'accord, j'ai fait des petits boulots, voilà, j'ai cueilli des fruits, j'ai des secrétaires médicale, j'ai fait voilà, des tas de trucs comme ça pour, euh, bah pour pouvoir voilà, avoir un petit peu de sous acheter une voiture, tout ça. Quoi. Ok, mais ça a été finalement un déclic assez, assez tôt de, de vouloir... Être ah, j'étais oui, complètement tournée vers l'enseignement. Le premier souvenir d'ailleurs que j'ai de de l'école, c'est mon entrée en maternelle. Et j'ai très peu de souvenirs euh, visuels de mon enfance, mais ça, je m'en souviens mais hyper bien, alors que je devais avoir trois ans quand même. Il ouais. euh, y a 45 ans, ça fait un petit moment. ça fait Et pas je longtemps. me souviens... <rire> Ça dépend de quelle échelle on... <rire> Je me souviens d'une petite fille habillée en rouge en face de moi, je me souviens de, de l'endroit, je me souviens des, des enseignantes qui étaient autour de nous, qui nous avaient rassemblés, de la cour, de... et je me souviens très clairement d'une, dès le départ, d'une fascination. C'était là où je devais être. C'est marrant, c'est ouais. fort hein, comme, comme. Ah ouais, ouais, ouais. ouais. ouais. C'était ta place, quoi. Avec ah ouais. toute bien, les je me suis dit dès le départ je serais, je serais maîtresse d'école à la maternelle, et puis, ah à, dis, à et puis quand je suis arrivée en élémentaire, j'ai maîtresse d'école en élémentaire, puis quand je suis arrivée en collège, ben, voilà, ça s'est jamais à à Continuer Tu as continué jusqu'à la fac comme ça à te dire. Oui, d'ailleurs euh, j'avais envie d'être d'enseigner en fac à un moment donné, et puis euh, ça s'est pas fait parce que j'ai euh, eu la chance d'avoir une, une bourse d'études pour passer le CAPES ce qui m'a évidemment mis dans une situation financière qui était extrêmement confortable par rapport à ce qui se passait avant. Donc, je me suis dit, bon je poste le CAPES et puis on verra après. Et, et en fait, j'étais très, très bien là où j'étais ensuite. Du coup, quand, euh, quand tu étais petite, quelles ont été un peu tes sources de motivation pour devenir professeur de mathématiques Qu'est-ce qui t'a poussé à, à faire ce métier-là euh, quand j'étais petite, j'avais pas l'idée de devenir prof de maths, en fait. Je voulais enseigner, mais enseigner n'importe quoi. Et euh, ça m'est resté assez longtemps, ça, parce qu'en terminale, je me souviens avoir hésité très longuement entre euh, lettres classiques, allemand et maths. Ouais. Et euh, ça avait pas tellement d'importance, euh, à l'époque, pour moi, finalement, ce que j'allais faire, enfin, ce que j'allais enseigner. Mais ce qui est, ce qui est sûr, c'est que je voulais vraiment enseigner, et j'ai choisi, euh, en fonction, en fait, de de l'idée que je me faisais de l'enseignement de cette discipline-là. C'est-à-dire que j'étais très très timide à l'époque, j'ai du mal à parler, donc euh, je me suis dit, euh, prof d'allemand, ça va être compliqué pour exiger des élèves qu'ils qu participent, parce que moi-même, euh, je n'ai pas envie. Mmh. Prof de le, lettres classiques, je me suis dit, il euh, faut donner le goût de la lecture. Est... j'adorais lire, mais du coup, je ne voyais pas bien comment on fait pour apporter le goût de la lecture. Et les maths, elles me résistaient. J'étais bonne élève en maths parce que je travaillais beaucoup. Mais alors qu'en lettres ou en langue, je n'avais pas besoin de travailler beaucoup, en maths, il fallait vraiment, vraiment que je bosse. Mmh. Et euh, je, je percevais la beauté des maths, mais c'est compliqué encore à percevoir au lycée parce que l'exercice scolaire ne le permet pas toujours. Et en même temps, il euh, y avait un défi dans le fait qu'il qu faille effectivement travailler beaucoup pour réussir en maths pour moi. Donc, je me suis orientée vers les maths, euh, voilà, pour... Euh, Déduction. Parce que voilà, c'est ça, c'est ce qui me plaisait a priori, mais j'avais pas cet amour des maths que j'ai maintenant, cette, cette passion des, de la culture mathématique, hein, pas, des, pas forcément des maths, parce que moi je suis pas mathématicienne, donc je fais pas des maths à haut niveau, mais euh, maintenant j'ai une vraie passion pour la culture mathématique, à l'époque c'était pas forcément le cas. D'accord, ok. Oui c'est très varié en fait hein, tes domaines de prédilection, c'est drôle de, oui. de voir quelqu'un qui est aussi bien ouvert à une culture littéraire qu'à une culture scientifique. Ah oui pour moi il n'y a pas du tout de, de frontières. Mais c est c est le, justement... le fait de dire de quelqu'un il est littéraire ou scientifique ça m'échappe complètement. C'est justement tout, certainement tout ton vécu d'enfant euh, avec une belle ouverture sur plein de choses quoi, sur plein de domaines. Sans doute, oui, d'autant que papa était et euh, enfin, euh, scientifique et que maman ne l'est pas tellement. Donc euh, ouais. c'est elle c est, elle est donc, elle, Voilà, c'est ça, tout à fait. Et euh, est-ce que tu peux me donner un petit peu les objectifs principaux de de ton rôle de professeur de mathématiques En fait, euh, dans, dans professeur de mathématiques, il y a vraiment deux choses pour moi. Il y a professeur et il y a mathématiques. Donc Côté mathématiques, ça va évidemment être bah, de transmettre des savoirs, de permettre aux élèves de comprendre comment on peut raisonner de façon efficace, comment on peut avoir une idée que, que ce qu'on dit est juste. Donc la notion de preuve, l'enseignement des mathématiques tourne beaucoup autour de, de la notion de preuve. Mais il y a peut-être aussi et surtout le côté euh, prof. Et là, je pense que c'est l'idée de rendre les, les élèves autonomes, qu'ils puissent se découvrir, qui, de pouvoir leur donner les moyens d'être en fait au monde le plus harmonieusement possible. Et finalement, les mathématiques me servent aussi à ça. -à que je trouve que c'est une discipline qui, mais sans doute c'est le cas de toutes les disciplines, mais je trouve que c'est une discipline qui s'adapte merveilleusement à ça, par ses contenus disciplinaires et les compétences qu'on transmet. Mais voilà, il y a vraiment pour moi les deux aspects. quoi. Okay, deux volets en fait, oui. Mm. Et euh, qu'est-ce que tu as suivi comme euh, parcours pour euh, devenir professeur de mathématiques ah bah Alors moi, je suis, je, je suis quand même, ça fait un moment que je suis dans ce métier, hein, <rire> ma, 26e, ma 26e année d'exercice. De, de donc moi, quand j'ai passé, euh, pour arriver au concours, en fait, euh, j'ai seulement une licence. Donc j'ai seulement trois ans après le bac, ensuite j'ai fait une année de prépa CAPES et puis le concours. Et, euh, et j'ai pu devenir enseignante euh, de cette façon-là. Ce n'est plus, plus le même cursus aujourd'hui, puisque maintenant, il faut être titulaire d'un master. Oui. OK. Tu as cherché à, à passer l'agrégation ou jamais Alors en fait, l'agrégation, je l'ai obtenue, mais par liste d'aptitudes. D'accord. Donc là, moi, j'ai la chance d'être agrégée depuis euh, un petit peu plus d'un an, mais euh, par liste d'aptitudes, c'est-à-dire que je ne l'ai pas passée. Et euh, comme... Euh, ben voilà, il y a un système de liste sur lequel on remonte pendant très très longtemps, euh, ben voilà. j'ai eu la chance grâce à, à mon inspection en fait hein, d'obtenir l'agrégation sans la okay. passer. Et du coup, ça te, ça te permet de, de faire quoi en plus cette agrégation ben, Ça me permet surtout de faire en moins, parce que j'ai <rire> trois heures de moins dans mon emploi du temps. <rire> ah, C'est pas mal. <rire> Pour en gros le même salaire, parce que bon, j'étais arrivée à à euh, ce qu'on appelle la classe exceptionnelle donc, il, y a des classes, il y a la classe normale, avec leur classe, la classe exceptionnelle au fur et à mesure des années donc, ça fait un bout de temps que j'enseigne et que j'ai beaucoup enseigné en, en éducation prioritaire j'étais à la classe exceptionnelle mmh. donc en gros j'ai le même salaire qu'avant mais par contre j'ai trois heures en moins j'enseigne dans mon service trois heures de moins et puis bah, ça pourrait me permettre de voguer vers d'autres horizons comme par exemple de passer des concours d'inspection ou bien euh, d'essayer d'avoir accès à l'enseignement à l'université, euh, autrement qu'en étant euh, sur des postes euh, plus ou moins temporaires, ou des choses comme ça. Mais ça ne m'intéresse pas. C'est ce euh... que j'allais te demander, ouais, ce n'est pas des choses à peut <rire> forcément. Non, pas du tout. Bah, pour le moment, ou tu penses que vraiment la porte est complètement opaque <rire> euh, Non, je pense que ça ne m'intéressera pas. Ouais. Tu, tu J'ai besoin d'élèves. Et, et... Voilà. Ouais. et puis alors l'université, je ne dis pas que, que c'est... Les missions d'inspection, je pense que voilà, ce n'est pas quelque chose qui me correspond, non. même si euh, j'en ai une vision tout à fait positive hein, par justement les inspecteurs qui m'ont soutenu dans ma carrière, qui m'ont porté. Mais euh, enseigner à l'université, effectivement, euh, m'intéresse moins, en tout cas pour le moment, ou après ça peut évoluer, parce que le, le contact en fait, euh, direct avec les élèves individuels est pour moi très précieux. Oui. oui. Ouais, je comprends, Moi, c'est aussi euh, au jour d'aujourd'hui ce qui me fait rester euh, avec passion, hein, c'est ce contact avec les élèves en fait. Hein. Voilà, c'est d'ailleurs pour talent. ça que je suis passée du lycée au collège déjà, et que je vais aussi tellement à l'école. Donc euh, voilà. Euh, J'ai enseigné en université, en, voilà, pour des vacations en fait, hein, et j'en ai fait quand même pas mal, y compris dans enfin, plein, de, plein de formes d'enseignement de, supérieur, et ça m'a beaucoup plu, mais à condition que ça reste euh, une activité secondaire. Actuelle, oui. Ok, et du coup tes études se sont bien passées, tu as eu tes diplômes tout de suite oui. oui, oui, là j'ai eu de la chance effectivement, ça s'est passé sans accroc, j'étais assez bosseuse, donc j'ai déployé pas mal d'efforts, non c'est pas forcément ce qui suffit, il faut aussi une question de chance, en particulier au moment des concours, mais oui ça s'est bien passé, j'ai eu un parcours assez linéaire, et puis, euh, j'ai eu de bons souvenirs euh, d'enseignants de à tous les niveaux, en fait, euh, au niveau du, bah, de l'école, du collège, du lycée, et puis euh, de l'université. Et puis, les plus beaux souvenirs que j'ai, je crois que c'est... Moi, c'était l'UFM, c'était pas encore l'INSP. Hein. Je pense que c'est à l'UFM où j'ai eu des formateurs euh, comme Elisabeth Hébert, Christian Vassard, des gens, des, je me souviens de leurs noms quoi, qui, euh, qui m'ont vraiment euh, véritablement émerveillée, quoi, et qui m'ont transmis des des tas de possibles du point de vue de la pédagogie et de la didactique, en fait, qui m'ont montré, qui euh, m'ont ouvert des portes, qui m'ont montré que, en fait, je voulais faire ce métier et tout d'un coup, eux, ils me montraient pourquoi je voulais le faire, en fait. Super. C'est des et gens ça, qui avaient un pied dans... sur le terrain aussi auprès d'élèves, ouais. ou qui n'étaient qu'en formation mmh. d'adultes. Je pense qu'ils avaient aussi des classes ou qu'ils en avaient eu il y a encore très très peu de temps, mais il me semble qu'ils nous parlaient de leurs élèves. Ok. Mais c'était ça, était vrai que c'était vraiment super. Est-ce que euh, tu as rencontré des difficultés ou au contraire, tu as eu des belles réussites dans l'exercice de tes fonctions, étant donné que ça fait plusieurs années maintenant que tu exerces J'imagine que tu as dû l'avoir un peu des deux, mais bon. <rire> ouais, j'ai surtout de beaux souvenirs euh, disons que dans les, dans les difficultés euh, ma première année de titulaire je m'en souviens bien, l'année de T1 elle a été compliquée parce que j'étais assez loin de chez moi bon, les premières années on est souvent loin de chez soi mais j'avais uniquement des classes d'insertion j'avais des quatrièmes d'insertion et des, puis un je sais plus des cinquièmes ou des troisièmes et euh, un emploi du temps qui était sur, sur cinq jours de 8h à 17h mais où j'étais en sous-service pourtant et en fait, je passais ma vie au collège avec des tas d'heures de trous. Enfin, je... Et ça ne me plaisait pas du tout parce que j'étais assez décousue. Ouais. Voilà. Et puis, ces classes d'insertion, en fait, je me suis très très mal prise. Déjà, j'étais très maladroite avec des jeunes. L'année d'avant, j'étais stagiaire en lycée et j'étais bien meilleure. En tout cas, j'étais moins mauvaise. L'année maintenant 1, j'étais vraiment assez décalée par rapport aux élèves. Et je pense que voilà, ce n'était pas, pas une très bonne année. J'avais des, des élèves à besoins particuliers, mais moi, je n'avais pas du tout eu de formation. On ne m'a même pas prévenu que je pouvais avoir des, des classes dans lesquelles des élèves à besoins particuliers, euh, pareil, étaient regroupés, en fait. C'est quoi une, une quatrième d'insertion, en fait Ça consiste en quoi <rire> Je ne me souviens plus. C'est il y a trop longtemps. <rire> C'est il y a 25 ans. <rire> je ne me souviens plus. Mais du mais coup, ce pas une quatrième classique, quoi Non, non, non. C'était pas... Une c'était peut-être un peu l'équivalent d'une prépa pro, je ne sais pas trop quoi mais j'avais des élèves qui étaient quand même euh, très très particuliers dans leur comportement et moi ça me déboussolait complètement parce que ça allait à complètement euh, à rebours de ce que j'avais connu pourtant j'ai fait mes études en j'ai été éco euh, écolière et collégienne en éducation prioritaire aussi mais euh, c'était très très très très différent et j'ai étais vraiment pas du tout préparée et du coup ça se passait pas très bien c'était le bazar en fait dans mes classes hmm. Enfin, moi, je le ressentais comme ça. Et quand j'en parlais en salle des profs, les collègues me disaient que non, ça allait très très bien. Et je me sentais terriblement seule et terriblement mauvaise. Et je me souviens même, cette année-là, avoir songé à faire autre chose. Ah oui. Je me suis dit, en fait, tu as voulu faire ça toute ta vie, alors du haut de mes 21 ou 22 ans à cette époque-là, hein. et, et en fait, tu n'es pas du tout faite pour ça, tu es nulle. Je, je, je passais des, Durs, hein. des soirées à pleurer tellement j'étais frustrée. Ah ouais, ouais, carrément et puis, euh, et puis, en fait, il y a eu un, un incident euh, avec une de ces classes-là dans le cours d'un collègue, euh, qui, qui du coup risquait de remettre un peu en cause ce collègue. Et là, du coup, les langues se sont déliées, puisque tout le monde a pris justement sa défense pour dire que non, c'était super dur ces classes, que c'était depuis le début. Là, je me suis rendu compte qu'en qu en fait, ce n'était pas moi, c'était euh, des classes qui étaient vraiment difficiles. Mmh. Mais qu'à l'époque, en tout cas, dans cet établissement, il y avait une espèce d'omerta, que pas. je n'ai plus du tout connu par la suite d'ailleurs, puisque j'ai exercé en, en éclair, et là c'était très différent. Mais là, à cet endroit-là, ça se passait comme ça. donc Cette année-là, elle a été très dure, très dure, jusqu'à cet incident, qui m'a en même temps mise en colère, parce que j'aurais aimé que moi, quand je faisais part de mes difficultés, on me dise ah, que c'était dur aussi, bien ou qu'on me donne des conseils pour m'améliorer. Et puis en même temps, bah, du coup, là, j'ai pu reprendre les rênes. Mais euh, c'est une expérience que je garde euh, vive parce que je me dis que finalement, dans une carrière, dans la construction d'une carrière, il y a des moments qui sont des moments clés et euh, où tout dépend d'un petit coup de vent, quoi. Complètement. C'est à peu de choses que ça se joue. Mmh. Et finalement, moi qui aujourd'hui suis tellement prof de maths, mais euh, vraiment... Euh... C'est un métier que, que j'adore, qui me passionne, qui, qui m'apporte énormément, bah finalement, euh, il aurait pu s'arrêter très très vite. Ouais, ouais. Ouais, C'est le petit grain de sable et puis euh, qui a manqué cruellement de soutien quand même de la part de l'équipe en débutant quelque part. Bah, je pense que les collègues, euh, je ne leur en veux pas, parce que je pense que ces collègues, en fait, eux-mêmes étaient, euh, étaient pas sûrs d'eux et, mmh. et que ça les remettait en cause eux aussi d'avoir des difficultés, et que moi finalement, ils devaient considérer que j'avais le droit d'avoir des difficultés puisque je débutais. Ouais, Peut-être qu'eux ils s'autorisaient moins à en avoir, ouais. mais par la suite on en a parlé. On en a parlé on a... Ça a été très intéressant d'ailleurs parce qu'on a pu échanger là-dessus. Et euh, bah, j'en suis sortie en me disant que jamais je dirais que non, j'avais pas de difficulté. Quoi. Ouais. Donc, ça c'était une année qui était quand même assez difficile cette année de T1. Euh, après, par contre, euh, des réussites. <rire> voilà, <rire> des réussites. Euh... Bah, J'en ai, ai vécu, euh, j'ai eu l'impression en tout cas d'en vivre euh, pas mal, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un élève comprend quelque chose et que ses yeux s'allument, euh, voilà, c'est une réussite. Et puis en dehors de ça, il y a de belles rencontres aussi qu'on fait. Ouais. De belles rencontres avec des personnes, enfin, ces personnes parfois, elles, elles ont 7 ans, 12 ans ou, ou 19 ans, mais euh, il n'empêche que nos élèves ont des personnalités qui sont tellement riches, tellement originales, tellement variées que voilà, toutes ces réussites-là sont ces rencontres. Oui, oui. Du coup, je, je, je vois que dans les qualités nécessaires aussi pour euh, exercer ce métier de professeur de mathématiques, ils font quand même une sensibilité particulière, une, une oreille attentive euh, et euh, un goût des mathématiques. Hein, C'est mieux, je pense. Ouais. Encore <rire> que bah, moi, le mien, il s'est vraiment développé par la suite. J'aimais les maths, mais euh, bien moins que maintenant. Oui, comme quoi, hein. Mais oui, je pense que par contre, le fait d'être euh, relativement ouvert d'esprit, en tout cas, et puis d'être à l'écoute et attentif aux personnes qui sont fragiles, en plus, qui sont face oui. à nous, c'est absolument indispensable. En plus, en maths, il y a quand même, une, parfois, trop souvent, une vision euh, élitiste de la discipline, à tort, complètement à tort, qui fait qu'on qu l'associe euh, avec plus ou moins une mesure de l'intelligence, et euh, les élèves qui n'y réussissent pas sont parfois des élèves qui s'abîment, donc en plus, quand on est prof de maths, il me semble qu'il faut faire particulièrement attention à bien remettre les choses à leur place, à ce que les, les enfants puissent euh, se sentir bien, euh, oui s'épanouir, même s'ils n'arrivent il pas, ouais. voilà, qu'ils soient ouais. heureux d'arriver en classe. Ouais. Est-ce que tu vois Je pense qu'il faut être très créatif aussi. Oui, dans les qualités justement. Ouais. Je pense qu'il faut être très très créatif quand on est enseignant, parce que. Ben D'une part, il faut réussir à capter l'attention des élèves, à susciter leur intérêt, et ça dans la durée. Mm. Ensuite, euh, il faut pouvoir s'adapter aux, aux différents modes cognitifs de nos élèves qui peuvent être tellement loin des nôtres que parfois c'est difficile à imaginer. Donc là aussi, il faut être créatif pour réussir à s'en rapprocher et à mm. leur donner ce dont ils ont besoin. Et puis, euh, je pense qu'il faut quand même euh, de la rigueur. Parce que c'est un métier où on peut facilement se disperser. En tout cas, moi, je me disperse beaucoup. Et où du coup, il faut quand même avoir une rigueur suffisante pour pouvoir construire des contenus qui sont cohérents, qui sont articulés, qui en même temps respectent les instructions officielles, parce que un enseignant, c'est quand même aussi, voilà, il est dans l'institution euh, éducation nationale. Mm. Et en même temps, qui fasse le lien avec la réalité de la classe. Et avec les personnes que sont les élèves, et pas euh, juste des noms sur un bulletin. Ou, Il ouais, euh, y a beaucoup de choses, choses à incompétentes. En voilà. Ouais, Donc oui. euh, ça, faut vraiment. Je trouve être rigoureux pour réussir à, à rien perdre de vue et à mettre tout en relation, mmh. tout en respectant sa propre personnalité pédagogique et, et individuelle. Ça. personnelle, Personnel, disons. Moi, je trouve que ça fait un peu chef d'orchestre, hein, tout ça. <rire> ouais, tout à fait. Hein, on essaie. De... C'est bien. C'est bien vu en plus parce que. Le chef d'orchestre, euh, il ne peut réussir à, à fabriquer une belle musique qu'avec les musiciens. Qui Donc, sont tous différents. Voilà, mais tout dépend pas de lui. C'est ça. Et c'est pareil pour nous. C'est ça. Est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu une journée type pour toi Alors c'est compliqué parce que je suis pas vraiment de journée type, parce que comme je suis aussi formatrice et que je fais pas mal de choses à côté, euh, mes journées se ressemblent assez peu. Mais euh, une journée un peu plus journée. classique. Ouais, ok, alors une journée un <rire> peu plus classique, euh, déjà elle va commencer pour moi par le petit-déjeuner familial, parce qu'on se retrouve toujours tous euh, au petit-déjeuner, on... voilà c'est important, c'est un moment d'échange, on... on fait le point, on discute beaucoup d'ailleurs de nos, nos boulots. Euh, je me retrouve au collège en général à l'ouverture, moi il ouvre à 7h30, donc à 7h30 je suis dans la grille, pour pouvoir préparer ma classe, euh voir si mes tables tout va bien par rapport à l'activité prévue, charger les tablettes, sortir le matériel, etc. Tu as une salle en attitrée fait, euh, Oui, j'ai beaucoup de chance. Une très très très grande salle, très très très bien équipée. Ah oui, parce que j'entends parler de l'émurique. <rire> voilà, <rire> ouais, ouais, je, suis, je suis super équipée. Et au fil des années, j'ai accumulé énormément de bazar, donc euh, c'est vraiment chouette, j'ai un coin... Euh, un coin euh, bricolage avec un établi et ah, puis euh, de quoi fabriquer des, des choses et puis euh, de l'autre côté j'ai un coin lecture avec des poufs euh, et puis une grande bibliothèque avec des livres euh, des bd de maths des des contes de maths de, voilà des documentaires de maths où les élèves peuvent venir Génial. se servir et lire et puis une ludothèque avec euh, des tas de jeux qui sont en lien avec les mathématiques où là aussi ils peuvent venir ils peuvent en emprunter en particulier avec les sacs à maths en ce moment qui partent dans les familles mais ils peuvent aussi en emprunter euh, pour un week-end ou venir jouer en classe et donc en fait dès que le collège ouvre aux élèves j'ai un flot d'élèves qui arrivent dans ma classe avant les cours ils viennent et puis ils jouent alors à des jeux qui sont courts à cette heure là puisque ça va bientôt sonner et puis quand ça sonne bah, cela s'envole comme une, une volée de moineaux et puis euh, <rire> bah, les cours euh, se succèdent alors euh, ça va super vite quoi ça, ça file moi je m'amuse réfléchis j'observe j'apprends euh, j'enseigne euh, voilà c'est Parfois j'ai mon, mon AED en pré-professionnalisation, Laura, qui elle est en licence. D'accord. Enfin là maintenant, oui elle est toujours en licence. Euh, qui, euh, qui parfois assiste justement à mes cours et puis m'aide dans le, le déploiement justement pédagogique. Parfois j'ai des collègues aussi en classe, des collègues d'autres établissements, d'écoles, de collèges qui viennent, qui viennent me voir. Et puis euh, bah, le midi il y a le Club math. Donc là, je mange, je mange en un quart d'heure dans ma classe, en fait, parce que dès la cantine, ils se précipitent à la cantine, en fait, pour déjeuner, cela, et puis ils arrivent dans ma classe, et puis ils jouent. Donc pendant une heure et demie, ils jouent dans la classe, je joue avec eux, voilà, il y a des élèves aussi qui m'aident à préparer des matériels pédagogiques, qui découpent, qui plastifient, qui... Ils... Oui, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de C'est une belle relation, hein. franchement. Ah, peu, ouais. je, je rêverais presque de revenir au collège. Tu vois, pourtant, je n'ai pas un bon souvenir de ma, de ma prof de maths. Hein. Je suis désolée. Il hein. n'y oh, a pas de problème. C'était pas, pas <rire> c un très un bon moi, souvenir. donc il n'y a pas de souci. Voilà, je n'ai pas un très bon souvenir. Et en fait, exprès, je l'ai eu, euh, je crois, les quatre années de collège ou au moins trois ans, ça c'est sûr. Mais là, quand j'entends tout ce que tu dis, mais ça me donne trop envie d'y aller. Quoi. Moi, je vais y pense Je pense que j'ai construit ma... J'ai construit ma façon d'être euh, professionnellement en opposition à ce que moi j'ai vécu. Mes années de collège, elles ont été très douloureuses. Ah. J'ai adoré apprendre, j'ai adoré ce qu'on m'a transmis comme savoir, mais ça a été compliqué pour y trouver ma place. J'étais un petit peu, dans ma tête en tout cas, un petit peu décalée, un peu originale. J'imagine comme tout le monde d'ailleurs, en plus j'étais ado, donc c'est comme tout le monde. Mais euh, c'était pas simple. Et je m'en souviens un peu comme d'un étau. Ouais. Mais aussi comme d'un lieu où, il était clair pour moi que tout était possible, qu'on aurait pu faire autrement. Et en particulier ma prof de maths, que j'ai aussi eu les 4 ans, euh, j'en ai pas un bon souvenir sur le plan pédagogique, elle m'a énormément appris. Elle a vraiment construit chez moi une grande rigueur mathématique et tout, et en ce sens c'était vraiment une très bonne enseignante, mais elle n'était pas très très rigolote. Hein. <rire> et, euh... <rire> et du coup j'ai pas forcément un très très bon souvenir, mais en tout cas, j'ai avancé comme j'étais toujours dans le projet d'enseigner même petite je me souviens que je me disais bah, ça je ferai pas comme ça et du coup comment est ce que je pourrais faire autrement j'ai construit comme ça des idées et euh, ma classe je la vis vraiment maintenant comme un lieu d'accueil d'ailleurs quand les élèves ont oui. permanence oui. ils peuvent venir dans ma classe à condition qu'ils soient pas 30 évidemment si j'ai cours mais je peux en prendre au moins 10 au fond euh, des deux côtés la côté bricolage et côté pouf euh, ils peuvent rester au fond et ça par exemple ils le font souvent et c'est vraiment cette idée que que la classe elle est ouverte et qu'on peut toujours euh, y être reçu, on peut toujours y venir, là en ce moment on fait des spirales de Fibonacci, parce que c'est bientôt le Fibonacci Day, bon bah, j'ai des élèves qui viennent tout le temps, parce qu'ils sont bloqués dans leur spirale, et le fait qu'ils viennent me dire « j'y arrive pas madame, vous allez m'aider hein. », je me dis « voilà, c'est bien, on est dans la bonne relation, ils n'ont pas peur, ils se disent pas « oh là là, là, là j'y arrive pas, je vais me faire disputer », ils viennent chercher de l'aide, mmh. avec visiblement bien peu de doutes sur le fait qu'effectivement, je vais leur en, en apporter, encore heureux d'ailleurs, mais c'est cette construction-là que j'essaie d'avoir, et euh, c'est un ouvrage de précision. Parce que ça nécessite de faillir le moins possible. Ouais, et puis de tisser ce lien de confiance, et, euh, et de leur laisser une porte ouverte aussi sur euh, la possibilité de faire des mathématiques ludiques. C'est ça. Euh, de faire des maths autrement, quoi. C'est un qui manque, je dirais, euh, à mon parcours personnel, hein, de, de se dire que les maths, ça peut être fun oui. aussi. <rire> Bah, je pense que ça, maintenant, il euh, y a énormément de collègues, en fait, hein, qui, euh, qui vraiment euh, font des maths euh, fantastiques. Il ouais. suffit de jeter un coup d'œil sur les réseaux sociaux hein, pour se rendre mmh. compte de tout ce que les collègues font. Ils me donnent des tas d'envies en permanence parce qu'il y a vraiment euh, des tas de gens vraiment remarquables et qui sont vraiment dans le collaboratif. On et sont pas à la bonne époque. Très, hein. Voilà, c'est très <rire> différent. Bah, oui et non, parce qu'en même temps, ça nous a nourris dans nos constructions professionnelles. C'est euh, sûr. C'est intéressant aussi. Alors, qu'est-ce que ce métier t'a amené à faire sans que tu puisses vraiment t'y attendre euh, bah Déjà de l'allemand. J'avais ah oui. envie d'être prof d'allemand. Et quand j'étais en éducation prioritaire, parce qu'on était un établissement d'éducation prioritaire, il y avait une politique d'ouverture de, de DNL, de discipline non linguistique. Et du coup, j'ai pu passer ma certification pour enseigner les maths en allemand et euh, emmener les élèves jusqu'au bac en, en maths en allemand, en éducation prioritaire. Moi wow. Donc ça, c'était génial, parce que ça, ça, ça joignait quand même une autre de mes appétences qui était l'allemand. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Ce que ça m'a apporté, donc, auquel je n'avais pas pensé au départ, c'est d'aller dans les classes de premier degré, parce que là, toutes les semaines, je vais dans des classes euh, d'école, de, sur mon temps libre. Avant, ma... j'avais une décharge, là, maintenant, je suis entière au collège, donc c'est maintenant sur mon temps libre, pour, euh, pour travailler avec des collègues, en fait, pour euh, tester des séquences ou des séances que j'ai j'ai construite pour voir ce que ça donne pour euh, les aider dans le déploiement d'une séance à eux donc euh, ça c'est vrai que je l'avais pas trop prévu non plus et c'est devenu complètement addictif parce que ces collègues m'ont énormément appris je pense que sur le plan pédagogique euh, c'est ce sont elles parce que il se trouve que ce sont que des femmes qui m'ont euh, qui m'ont appris qui m'ont appris à gérer justement euh, la différenciation euh, de façon plus efficace à m'occuper des besoins particuliers euh, voilà c'est c'est une belle liaison coup, parce que du coup euh, c'est donnant donnant quoi tout le monde il euh, trouve son compte ouais tout à fait et puis ensuite ce que j'avais pas prévu c'est l'immense variété dans notre métier des lieux dans lesquels on peut enseigner moi j'ai été amenée à enseigner euh, euh, en prison à l'hôpital euh, en école de commerce euh, euh, à des personnes qui étaient en cure de désintoxication euh, dans, dans le supérieur enfin ça j'avais pas imaginé qu'en fait euh, enseigner n'est en fait, pas qu'un lieu quoi mmh. c'est ça je pensais que pour enseigner ailleurs fallait avoir autre chose enfin une autre formation ou quoi et, et le fait de pouvoir comme ça se, se déplacer à plein d'endroits je trouve ça euh, vraiment vraiment extraordinaire parce que c'est ce qui permet aussi d'éviter la routine oui, complètement, Ouais, ouais c'est une ouverture sur autre chose. Et puis ça permet aussi des belles rencontres. Ouais. Oh, oui, oui. Et, ça donne et puis ça permet de se surpasser un peu. Mmh. Ça permet de dépasser des. Sortir de sa zone de confort. Oui. Et puis dépasser des stéréotypes, essayer de ne pas avoir justement d'a de... priori et être vraiment, vraiment dans l'inclusion et la vraie inclusion. Quoi. Ouais. Je suis un peu triste parce que c'est déjà la dernière question. <rire> T'avais <rire> tellement de choses intéressantes à nous raconter, je suis presque triste de te poser cette question-là maintenant. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter un, un pire souvenir ou un meilleur souvenir, ou les deux, si tu en as deux à nous raconter Un pire souvenir, c'est compliqué parce que... En fait, les... c'est pas très positif ce que je veux dire, là, moi, maintenant, c'est un pire souvenir, c'est normal, mais... Je pense que malheureusement, les pires souvenirs que je peux avoir sont des souvenirs euh, liés à des relations entre collègues. Ça n'a pas toujours été facile euh, dans ma carrière. Mais Je citais tout à l'heure l'exemple de, de mon année T1 où euh, j'aurais aimé que ça se passe différemment au départ. Et il m'est arrivé euh, d'avoir des désaccords avec des collègues euh, dont j'aurais aimé qu'ils puissent être euh, plus harmonieux, même s'ils sont des désaccords, ça peut être harmonieux comme je le vis maintenant dans mon établissement, par exemple, où là, mmh. voilà, ça va vraiment bien. Je pense que c'est ça le plus difficile, parce que c'est ce qui m'a vraiment posé le plus de problèmes et qui a été le plus long à, à dénouer. Oui. J'ai toujours, toujours réussi à ce que ça se dénoue, et les, les collègues en face de moi aussi, parce qu'on était deux dans cette relation-là. Mais euh, je pense que ouais, c'est sans doute ça qui, euh, mais de façon extrêmement rare dans ma carrière, hein. m'a posé des soucis. Mais ça reste un peu des, des frustrations. Quoi. Mmh. Après, euh, des meilleurs souvenirs, bah en fait, c'est compliqué aussi, parce qu'il y a tellement de beaux moments que je, je sais pas si... Il y, y a des souvenirs qui sont peut-être des souvenirs plus forts euh, émotionnellement. Mmh. Euh, par exemple, je me souviens d'un élève de 5e euh, que j'avais accompagné... Donc, euh, sur son année qui était en foyer parce qu'il n'avait ni papa ni maman et euh, je m'étais énormément attachée à cet élève là je, je sais pas si lui s'en était rendu compte mais en tout cas une une veille de vacances de Noël il m'avait il m'avait expliqué que voilà il était triste parce que lui Noël il allait le passer au foyer c'était pas très rigolo et moi je lui avais acheté une petite BD justement parce que je savais qu'il était tout seul et je savais pas trop comment ça se passait sur les cadeaux et tout et donc j'avais acheté un petit Calvin et Hobbes parce que je trouvais que c'était pas mal pour rêver en fait. <rire> et, et en même temps c'était rigolo. Et il était reparti avec sa petite BD sans trop rien dire en fait. Je n'attendais pas non plus euh, des remerciements. Hein, mais... et puis euh, cet élève il avait disparu assez rapidement de, des radars parce qu'il avait changé d'établissement puisqu'en fait il était, euh, il était en difficulté dans l'établissement où j'étais à cette époque-là. Il s'appelle Billy, ce, cet enfant-là. Enfin, c'est plus du tout un enfant, d'ailleurs. Et, et donc, euh, j'avais vraiment euh, regretté qu'il qu parte aussi vite. Et en plus, j'ai trouvé ça pas juste, parce que puisqu'il y a des gens qui l'embêtaient, c'était pas à lui de partir. Mais j'en avais pas été au courant. J'avais compris qu'une fois qu'il était parti. Et en fait, euh, peut-être 5 euh, ou 10 ans après, je ne me souviens plus, cet élève est revenu au collège et il est venu me voir il est venu avec euh, sa, sa, sa copine, et puis il, voilà, il est venu jusqu'à ma classe, et, euh, et il avait le livre. Ah, c'est top ça. Ouais. Et voilà, c'est... C'est émouvant. Ouais. C'est émouvant, je sens que tu es très émue. <rire> <rire> oui, ça c'est un beau souvenir. Mm. Mais j'en ai plein d'autres. Par exemple, bah, cette année, j'ai un très très beau souvenir. Une élève de sixième, hyper en difficulté en maths qui vraiment arrive en, manifestement euh, en se disant que c'est pas pour elle quoi voilà, que, déjà c'était pas pour elle à l'école alors au collège c'est mal barré quoi et, euh, et qui sourit jamais et qui me parle pas et puis au bout de peut-être deux ou trois semaines mais ça m'a semblé affreusement long mais c'est forcément relativement court puisque c'était pendant la première période euh, un jour euh, je fais une blague et puis euh, elle rit et puis dans la foulée euh, elle me dit euh, « j'ai pas compris ça, madame ». Voilà, bah, Ça, ça c'est pareil, c'est dans la catégorie « plus vos souvenirs » parce qu'on parce qu commence à... parce qu'en fait, elle me fait confiance. Il y a eu ce petit déclic, en fait. Ouais, en fait, c'est pour ça, c'est parce qu'elle me fait confiance. Mm. Ce que je veux, en fait, c'est voir de la lumière dans leurs yeux. Qu'ils soient pas bons en maths, qu'ils détestent ça, que ça les ennuie d'être en maths ou quoi, à la limite, euh, voilà, pff, pourquoi pas, ils ont le droit. C'est tout à fait leur droit. Et puis, ils pourront vivre leur vie euh, sans maths. Ils la vivront moins joliment qu'avec, de façon moins éclairée, il leur manquera quelque chose, mais ils la vivront bien quand même, oui. comme, comme n'importe quelle autre discipline en fait. Mais ce que je ne supporte pas finalement, c'est qu'il n'y ait pas cette lumière, c'est que chez de, de jeunes gens, il n'y ait, euh, ait pas une vie qui puisse être éclatante, et en même temps, je, je le sais bien, puisqu'ils vivent parfois des situations qui sont extrêmement compliquées et qui ne sont d'ailleurs pas forcément disponibles pour l'école. Oui. Mais donc en fait, les plus beaux souvenirs... Bah oui, c'est des souvenirs de, de lumière qui s'allume, de joie, de contact qui se noue, et de, de confiance, de main qui se tend, et, et là, tout devient possible, quoi. Un petit peu ah, la mathématique, moi, je trouve. Hein. Oh là là, je pas jusque-là. quand même, un petit peu de magie euh, et un petit peu de paillettes euh, dans la vie des élèves, je pense que, vu ce que tu racontes, euh, ils ont l'air d'être heureux de, de revenir te voir. Alors, je ne parle pas seulement de Billy, hein, mais je parle de tous ceux qui passent dans ta classe pour venir... Euh, Prendre un livre, jouer, euh, te donner ouais, des conseils. Ça, c'est vrai que c'est sympa. Ça rend vrai. la vie plus, plus simple, je trouve. Mais eux, ils rendent aussi ma vie plus belle. Tu vois, ces élèves-là, tous ouais. ces élèves. Parce que justement, il y a une aventure humaine derrière. Bien sûr. Et euh, voilà, c'est vrai qu'on est quand même peu de choses et que, que notre vie, elle est relativement brève. Et puis euh, que voilà, euh, on est juste un, un petit bout d'humain qui ne fait que passer. Donc le fait de pouvoir... Euh, nouer des liens et changer des choses que eux m'enrichissent intérieurement et que moi je puisse les faire sourire un peu ou leur apprendre quelque chose ou alors le must du must c'est quand on fait une démonstration et qu'il y a un élève qui comprend et là mmh. ça l'investit complètement, il est lumineux et est ça. il est tellement heureux d'avoir compris, c'est quelque chose de tellement intime mmh. la compréhension que c'est ouais. magnifique aussi, Mais voilà c'est des choses très agréables ou quand je croise, il m'arrive de croiser d'anciens élèves avec leurs enfants euh, mmh. Parce que j'ai commencé avec des élèves de, de 17 ans. Moi, j'en avais. avais C'était il y a 26 ans, quoi. Donc ouais. euh, ils, ils ont grandi jeunes, quoi. Voilà. Ils n'étaient <rire> pas si loin que moi, finalement, en termes ouais. d'âge. Et euh, que, que ces personnes, d'abord, moi, je les reconnaisse, Ils me reconnaissent et je les reconnaisse, mmh. Donc ça, déjà, c'est quand même super, quoi. Ouais. Et puis, il euh, y en a parfois qui me disent :« Oh, vous savez, je me souviens. » Un jour, on a fait une activité, c'était des maths en allemand, ça parlait de Clémentine, et ce jour-là, j'ai compris la notion de hasard. Des choses comme ça, quoi. Je me dis, voilà, il n'y a, a pas seulement une question d'être bien ensemble et, et de, de moments partagés, il y a aussi ces moments de compréhension. Et ouais. ça, c'est vrai que je suis très contente quand mes élèves me disent, bah, vous m'avez permis de faire des maths sans douleur, ou j'aimais bien vos cours, etc. Mais quand en plus, ils se souviennent comme ça de choses que, que je leur ai apprises et qu'ils sont capables des années après de donner On un maté. contexte, ou mmh. voilà, de savoir de quoi ça parle. Ça, c'est vraiment, vraiment génial quand même. Ouais. Parce que ça veut dire que j'enseigne. Oui. Il bah, y a euh... vraiment l'aspect prof et l'aspect de maths. Tu vois, c'est ce que je te disais au ouais, départ. Oui, c'est ça. Les deux sont et réunis. Vraiment, ces deux aspects. Complètement. Complètement. Bah, je te remercie énormément pour ce beau podcast. Euh, je suis ravie d'avoir euh, croisé ton chemin et qu'on ait pu euh, mener à bien ce petit projet entre nous. Bah écoute, je te remercie. J'espère ne pas avoir été trop... Enfin voilà, Comme je te disais tout à l'heure, j'ai toujours l'impression d'être un peu partout en même temps. <rire> moi, j'ai trouvé que c'était bon. très intéressant, mais alors après, on verra ce qu'en pensent les auditeurs. Voilà. <rire> donc pour moi, en tout cas, c'était très très intéressant et vraiment, très chouette, plein de moments partagés. Donc, je te remercie encore. Bah, et en puis, euh, dans... Merci pour ce que toi, tu fais. Bah, tu bah, fais je partie justement des gens qui font vivre les... tous ces métiers-là. Je t'en prie. Et on, on retrouvera dans la petite description ton lien vers ton compte Twitter. Est-ce qu'il y a d'autres liens où on peut te retrouver Il y a mon blog. Et ben Et voilà. le, le blog qui s'appelle Pierre Carré. Et bah en fait, ce, ce qui est sur Twitter, en fait, c'est juste ce qu'il y a sur, sur le blog. Okay. Donc voilà, mon jeu d'expression oui, à génial. moi, c'est... Bah en fait, c'est un jeu de mots tout pourri. <rire> c'est que, <rire> que la, la, le calcul de, de l'air d'un disque c'est pi fois rayon fois rayon, Ça, je rappelle. et le rayon on l'appelle R, donc c'est pi fois R fois R, et R fois R c'est R au carré, oh là là là là là. donc ça peut se dire pi R carré, donc, je l'ai euh, mis en mots avec pi carré, <rire> avant de penser que, que peut-être des gens liraient vraiment ce blog, ce qui est finalement <rire> le cas. Mais maintenant, c'est trop tard. pour. Eh ben, euh... C'est original, c'est original. Et moi, je précise une petite chose que les auditeurs ne voient pas, mais nous, on se voit. Euh, je vois que sur ton pull, il y a un beau rapporteur et une belle petite équerre en Oui, parce qu'aujourd'hui, on a appris à mesurer les angles, alors euh, j'ai mis, mes... mis mes pins euh, géométriques Magnifique. pour les élèves, effectivement. <rire> et prof de maths jusqu'au bout des doigts, presque. Ah oui, <rire> jusqu'au bout du compas. C'est ça. Je te remercie beaucoup, Claire